Bonjour à tous et bonjour Louise Bonjour Michel Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Pourquoi on est là devant vous Eh bah ben, tu vois Michel, à partir de maintenant, tous les mois, on va venir vous voir et on va venir parler à tout le monde pour expliquer ce qui va se passer à la bibliothèque. On va faire ça à la cool Comme, comme nous. nous quoi Tout à fait Michel et alors, c'est parti C'est parti Et eh bien, bienvenue sur télécanard La seule chaîne qui ne vous prend pas pour des... Coin, coin, coin. de septembre, c'est bien sûr le mois de la rentrée, Louise. Mais oui, tout à fait, Michel. Mais comme on n'est ni Le Point ni France 2, on ne va pas vous bassiner avec des sujets sur euh, comment faire bien sa rentrée scolaire dans un contexte de crise économique ou quelle est l'influence de la dette grecque dans le prix des manuels scolaires. Non. Non, non, non. Nous, ici, on va vous parler uniquement des accessoires indispensables à avoir dans votre cartable pour cette rentrée 2015. Tout à fait, Michel. Alors... Dans ce cartable, qu'est-ce qu'on va mettre On va mettre, bien sûr, ce livre, ce magnifique livre qui s'appelle « Pleine lune », un livre d'Antoine Guillopé absolument indispensable à avoir dans votre cartable, grand cartable, Hop. pour cette rentrée scolaire. Il vous faudra aussi, bien sûr, ce livre-là, un livre illustré par Antoine Guillopé qui s'appelle « L'amour », absolument indispensable à avoir dans son cartable. Mmh. On ne peut pas sortir sans. Mais oui il vous faudra aussi, le cartable est grand, vous pouvez vous le permettre, ce livre-là. Un livre intitulé Pleine Lune, un livre d'Antoine Guillopé, Un livre magnifique, absolument magnifique et incontournable à glisser dans son cartable. Même si c'est plein soleil en fait. J'ai dit quoi Pleine Lune. J'ai dit Pleine Lune, c'est parce qu'il y avait déjà pleine, pleine, lune, pleine Lune, Pleine Lune, Plein Soleil. Ça marche bien. Et le dernier, encore un, un livre... D'Antoine Guillopé, bien sûr. Encore Oui, un livre intitulé Ma absolument indispensable. Heureusement, le cartable est grand, vous pouvez vous le permettre. Il rentre parfaitement, c'est parfait pour cette rentrée. Et qu'est-ce que nous fait avec Antoine Guillopé, Michel bah, Louise, enfin Antoine Guillopé, Antoine Guillopé, le 30 septembre, Antoine Guillopé, l'immense auteur de jeunesse Antoine Guillopé sera à la bibliothèque mais bien sûr, pour vrai. un atelier d'illustration avec 15 les heures. enfants à 15h, avec les enfants de 5 à 10 ans et à partir de 17h, exceptionnel, une séance de dédicace. Tout à fait. Mais dis-moi, c'est tout ce qui se passe au mois de septembre à la Oh, bibliothèque mais non, le mois de septembre, c'est le mois de la reprise. Le mercredi, on va retrouver de nouveau les jeux vidéo. Les ateliers créatifs, les ateliers Jeu de les jeux de société aussi. Tous ah. les mercredis, il se passera quelque chose à 15h. Voilà. Et on va aussi retrouver le café de Louise pour le... boire un thé, par exemple. Pour parler de bouquins, films, musique. Ce sera les samedis 12 et 26 à 11h et c'est ouvert à tous. Et on pourra aussi écouter les histoires de Claire et Séverine euh, le samedi 19 à 11h pour les enfants à partir de 4 ans. Et des histoires sur. Antoine Guillopé, évidemment. Antoine Guillopé, bien pour préparer sûr. Préparer la rencontre du, du 30, 30 septembre. septembre. On ne le dira jamais assez. Le, le, le samedi 19 à 14h30, vous retrouverez le ciné des habitants qui reprend donc pour cette année. Avec un film, direz-vous quel film, Louise Eh bien, mystère. Ce sera une surprise. Il faut venir sur place pour le découvrir. Euh, et puis bah, pour terminer, alors, Antoine Guilloté, quoi le 30 septembre, 15h l'atelier, ouais. 17h dédicace tout ça. Vous avez compris l'idée, ça va. Mais une dernière info, tout début octobre, on vous réserve une autre surprise, un nouveau rendez-vous de la bibliothèque, euh, ce sera le samedi, binge-watching. Binge quoi Alors, tu sais ce que c'est le binge-drinking C'est boire une quantité astronomique d'alcool en un minimum de temps Et bien là, c'est la même chose mais avec des séries télé, donc c'est un peu mieux pour la santé encore que euh, et voilà d'accord donc en fait sur une journée on ouais. va passer toute une saison d'une série ouais de 10h à 18h en gros c'est ça en continu. exactement et quelle série alors ah mystère encore on ne vous dévoile rien disons pour ceux qui veulent deviner que c'est une série que ne renierait pas Thomas More eh bien, dites-moi Louise, voilà un chouette programme de rentrée. Et ouais, on espère vous voir nombreux à la bibliothèque pour venir profiter de tout ça, ou tout simplement venir discuter... Boire un thé. Boire un café. Ne rien faire. Jouer au ping-pong. Pourquoi pas. En attendant, n'oubliez pas... Que... Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature Quelques rayons de miel et de soleil Et au fait, il est où Quentin Bah tu sais, il est en Mongolie, avec un cheval Et sans guide C'est un moment qu'on n'a pas de nouvelles d'ailleurs Bah, pourquoi il a fait ça Bah tu sais, c'est Quentin et Tu crois qu'on va le revoir C'est pas trop non, en même temps, il a promis de ramener des yurts. Des yaourts ben, Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec des yaourts C'est quoi, genre euh, des yaourts au lait yak Non, des yurts. Oui, j'ai compris, des yaourts, mais on va en faire quoi Il y a déjà plein de trucs périmés dans le frigo. Mais non, des, des yurts, Michel. Des tentes, quoi. J'ai l'impression qu'elle est toujours de travers, ma moustache. Elle oui, repart un peu bon. par là, mais ça va, globalement. D'accord, ok.